Bonjour les amis, je suis à Bruxelles, au boulevard Anspac, un endroit euh, qui est sujet à polémique ici pour les Bruxellois. Euh, la rue ici, euh, qui était un. Le boulevard qui était ici, un boulevard de, la, de la grande circulation qui reliait le nord au sud euh, de Bruxelles, enfin qui relie toujours, est devenu piéton. Alors la question aujourd'hui n'est pas de savoir si c'est bien, c'est pas bien. Euh, je ne vais pas rentrer dans le jugement. D'ailleurs je n'habite pas à Bruxelles donc je n'ai pas à m'exprimer là-dessus, même si j'ai lu que beaucoup de gens sont contre, d'autres sont pour. Enfin bon voilà. Ce que je voulais partager avec vous, c'est juste la notion de changement. C'est que, euh, en général, quand les choses changent, euh, ça plaît, ça ne plaît pas, c'est douloureux. C'est souvent aussi une question d'accepter, de, de, de pouvoir lâcher, de voir que peut-être dans un avenir, euh, les choses seront différentes. Voilà, ça, ça c'est juste une opportunité pour moi pour parler de, avec vous du changement. Moi, je trouve ça, euh, en tout cas, euh, vu de l'extérieur, assez sympa. Il y a des tables de tennis, euh, il y a des, des endroits où les gens peuvent en effet faire du, du jeu de boules. Le changement, voilà, est-ce que ça fait mal, pourquoi on a toujours tendance à vouloir retenir ce dont on a l'habitude de faire, et parfois le changement est radical, déstabilise, c'est vrai, mais peut ouvrir des portes, euh, des portes à, à de nouvelles opportunités, à de nouveaux défis, à de nouveaux avenirs, voilà, c'était juste le prétexte de parler du changement. Alors vous avez un pitre là derrière moi c'est parce que je sors avec mon frère, mon petit frère, qui est avec sa femme, là, auquel vous avez, vous avez probablement vu la vidéo euh, de son mariage dernièrement. Voilà, donc euh, on est venu ici. Voilà, donc le changement, acceptez-le. Ne, ne, ne soyez pas dans, dans, dans la retenue. Ça peut parfois être utile. Ça peut même souvent être utile. Osez le changement. Allez, soyez heureux. simplifiez vous la vie. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.